Moi, j'ai né là et j'ai grandi là et j'ai quitté le village quand j'ai 14 ans parce qu'on n'a pas l'école. J'ai parti travailler un peu dans les villes, dans les grandes villes comme Casa, Marrakech. J'ai parti travailler chez une famille, j'ai fait le ménage à la maison. Six mois, mais après j'ai dit, c'est pas mon truc. Et là, je rentre à Marrakech, j'ai fait restaurant et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, quand j'ai parti d'ici, j'ai parti pour faire une métier et c'est moi le patron. C'est ça mon idée. Et depuis, je fais encore un ouvrier avec les maçons. Et là, je, je trouve beaucoup de choses que je peux faire. Donc, j'ai fait un peu de tout, maçon, j'ai travaillé avec Plombier, j'ai travaillé avec euh, le menuisier. J'ai fait un peu de tout parce qu'il y a un grand chantier. Et là, je reviens à Marrakech. Il y a eu peintre d'immeubles j'aimerais bien cette, cette métier là de faire la peinture d'immeubles là je trouve qu'est ce que je cherche et là j'ai travaillé beaucoup dans ce métier là j'ai dit clients donc 10 ans là que je fais tous les métiers là je reviens au village normalement je reviens de temps en temps mais je reviens pour marier donc avec ma femme qui était juste la voisine quand je suis marié j'ai ramené ma femme à Marrakech il est resté avec moi deux ans il m'a dit Rachid moi, je vais revenir au village, je ne vais pas rester là. Et voilà, 2011, là j'ai décidé de créer l'association. Parce que le village, il faut faire quelque chose, je ne sais pas comment dire ça en français, arrêter les gens qui ne qui, qui quittent pas le village. C'est le premier projet, faire une liste que les gens ont besoin pour qu'ils restent chez eux. Il ne faut pas qu'ils quittent le village. il y a l'eau, il y a l'école, il y a la piste. S'il y a trois choses là, les gens vont rester. Les membres de l'association, on a décidé de parler avec les jeunes. Vous, si vous voulez améliorer votre vie, c'est vous qui va travailler. On va montrer à notre parents qu'on est capable de faire quelque chose. Là, on a commencé par l'eau potable mais une fois on a fait l'eau potable on a le problème, l'eau va où donc le village il était installé sur le rocher tu ne veux pas creuser un puits donc là on a dit il faut l'assainissement donc là on a fait les bassins de traitement des uzi qui c'est le premier projet de cette technique là qui va, qui va faire au Maroc c'est Atizinochet La même année, donc 2011, parce qu'on dit qu'on ne peut pas changer le village s'il n'y a pas l'éducation. On essaye de, de courager les gens qu'ils ont 6 pour y aller au collège. Et les parents ne sont pas d'accord. Nous on a, on a dit que l'association va prendre toutes les charges. Il faut juste vous être d'accord que les, votre enfant continue les études. Là, ils sont d'accord. Et comme ça, on a, commencé, on a commencé par six élèves, deux filles et quatre garçons. Et cette année, on arrive à 50. On est le premier qui arrive à l'université. Donc il n'y a que Atizinuchig et il n'y a personne qui arrête l'école maintenant, depuis 2011. Donc euh, depuis 2013, on a pensé aussi de faire quelque chose. Les pourvoirs pour les animaux, par exemple, dans chaque entrée de village, on a fait un pourvoir. On a commencé, donc on a décidé de grandir la mosquée parce que dans le, soit la fête de mouton la fête de ramadan, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. La mosquée est petite, on a grandi la mosquée. Donc par exemple, on a un atelier où on fait les tapis avec la ligne ou avec les tissus ou avec les chutes de cuir. Les tissus et les chutes de cuir c'est un recyclage. Cette année, on a fait un stage d'à peu près 30 femmes et filles qui apprennent comment on fait la, la couture. Donc on a des machines, on a fait un autre atelier où on va mettre les machines là. Donc on a écrit une école maternelle. Et ça marche, on a l'école maternelle, ça marche, l'internat pour l'éducation, maintenant ça va. On a fait une lavoir pour les femmes, le lavoir. Donc là où ils lavent, il est à côté du chemin. Tu sais, comme notre religion, quand tu vas les femmes ils sont tous mouillés, tu vas la forme, c'est pas, pas pratique chez nous. Donc c'est ça, qu'on a dit, on fait une locale pour les femmes. La, la piste là où, là où vous avez monté un 4x4, avant c'est dos de mu Ça fait quatre ans là qu'existe la piste. Pour la piste, qu'on a fait à peu près 45 personnes par jour. De travail deux jours dans chaque mois donc c'est pas grand chose deux jours. Si tu travailles par exemple à Marrakech, si tu as un travail tu peux pas le laisser mais tu pas un ouvrier. Mais avec l'argent là on achète le ciment et le gasoil qu'on a besoin. Tous les projets qu'on a fait au village donc c'est TWIZA donc l'association cherche les matériels et les villageois ils travaillent. C'est la main d'offre toujours gratuitement.